Yo l'équipe! Ça dit quoi les gars? Ça dit quoi le chat? Aïe aïe aïe, on est enfin de retour! On est enfin de retour! J'ai récupéré ma chaîne YouTube! J'ai récupéré ma chaîne YouTube! Je peux relive! Oh là là là là là là les catastrophes! Il y a, il y a eu que des galères! Attendez, je fais une story histoire de dire qu'on est en live! Ça y est les gars, on est en stream, on est en stream, c'est parti, c'est sur YouTube, c'est maintenant, regardez la Team Notif qui est en train d'arriver. On vous attend, c'est faux, je vous attends pas, donc dépêchez-vous, on va déjà commencer à jouer là. <rire> <rire> je tout seul. Euh, yo les gars ça dit quoi le chat Ça dit quoi Yo les BG Wesh les BG ça dit quoi Ça dit quoi les gars Attendez carrément je me lève pour, pour introduire ce live Parce que Parce que je, je suis enfant j'ai envie de me lever Eh hey, j'ai envie de me lever J'ai envie de me lever C'est tout frère Yo salut mec Ça dit quoi le chat Le retour Le retour Pourquoi il avait perdu sa chaîne Les gars Les gars les gars faut qu'on fasse une mise au point de tout ce qui s'est passé parce que là euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout suivi, qui n'ont pas tout compris Il y a eu que des galères Je ressors de vraiment 3 jours de galères, 3 jours de galères Euh... <rire> en vrai, en vrai c'est trop, c'est trop C'est à dire que j'ai eu un hack et après j'ai perdu ma chaîne YouTube euh, Frère, frère Carrément, carrément, après mon hack, j'étais en mode « Ouais, j'ai récupéré ma chaîne YouTube et tout !» Deux jours plus tard, pff, plus de chaîne YouTube. Il avait perdu sa chaîne. Yo, t'as récupéré ta chaîne, j'ai récupéré ma chaîne. Victoire, j'ai récupéré ma chaîne Non mais les gars, je vais quand même euh, vous expliquer, pour tous ceux qui ne savent pas là, exa exactement ce qui s'est passé, explique. Euh, c'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis Oui, les gars, c'est vraiment vrai il n'y a eu que des galères Wesh ouais, Elon Musk <rire> Non les gars, c'est plus la chaîne d'Elon Musk C'est ma chaîne, j'ai récupéré ma chaîne Ce n'est plus la chaîne d'Elon Musk Arrêtez, arrêtez, tous ceux qui se sont abonnés euh, à... Parce que c'était Elon Musk Là vous pouvez vous désabonner C'est foutu, c'est fini Non mais les gars, en vrai euh, Pour tous ceux qui n'ont pas suivi exactement Je vais vous expliquer ce qui s'est passé Il euh, y' a eu que des galères En gros, y a, à la base tout commence il y a 3 jours il y a 3 jours, euh, voilà, moi je me lève, il est peut-être euh, 10h du matin, je me lève et tout, tranquille, tout se passe bien, euh, je vais prendre mon petit déjeuner, c'est faux, parce que moi je prends jamais de petit déjeuner le matin, euh, bref, donc euh, voilà, je suis dans mon lit, je swipe sur TikTok et tout, de, je, je suis dans mon lit, je swipe sur TikTok, tu vois, et d'un coup, j'ai une notif, j'ai une notif Twitter, qui dit, wesh ouais, Michou, euh, il s'est passé quoi avec ta chaîne, tu t'es fait hacker je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui Enfin, euh, tu vois, moi je me dis, bon, euh, c'est un mec, euh, et il me raconte n'importe quoi. Je vais sur YouTube et tout, bam bam. Je vois, déjà, je vais sur YouTube sur mon thème. Et quand tu vas sur YouTube, là, t'as un petit logo là. Là, il y a le petit logo de ta chaîne ici en haut. Et ben, je vois le logo de ma chaîne. Et je vois, c'est un espèce de T, genre le logo Tesla. Et là, je me dis, oula. Et là, je me dis, je me dis, oula. Il dit peut-être pas de la merde, je clique sur ma chaîne et je vois elle s'appelle Tesla entre parenthèses live Le mec il a changé le logo, c'est le logo Tesla euh, Il a changé la bannière, c'est genre, la bannière c'était genre Elon Musk avec écrit Tesla, crypto-monnaie, tout ça et tout machin Et, et j'étais en live sur ma chaîne YouTube, je, carrément j'étais en live J'étais dans mon lit en train de web sur TikTok mais en même temps j'étais en live Vlatipa, je clique sur le live, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout Le pire c'est que du coup j'avais encore accès à ma chaîne YouTube Ça veut dire que je m'étais fait hack Mais euh, j'avais accès à ma chaîne YouTube et tout Déjà, direct, premier réflexe J'ai changé mon mot de passe J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait un live sur ma chaîne YouTube et tout Avant même de regarder c'était quoi J'ai changé mon mot de passe Je me suis dit attends c'est quoi ce bordel, hop je change mon mot de passe et tout machin Et j'ai changé mon mot de passe Mais ça a rien changé J'ai changé mon mot de passe euh, Mon mot de passe n'avait pas changé euh, J'ai changé mon mot de passe Il y avait toujours un live sur ma chaîne Youtube et tout machin Bref je me dis bon c'est quoi ce live Je regarde je clique sur le live, le live Vlatipa c'est Elon Musk, il est au calme, Il est, il... non mais il est au calme sur ma chaîne en mode ouais machin, euh, crypto monnaie tout ça, Tesla et tout Enfin bref je sais même pas ce qu'il racontait en vrai je comprends pas l'anglais mais euh, frère 10h du matin il y avait Elon Musk il était en live sur ma chaîne YouTube et tout J'ai pas compris, <rire> bon évidemment sachez qu'il y en a qui ont vraiment cru que je me suis fait hack par Elon Musk T'as dû stresser. Bah forcément les gars. Bah, bah, forcément. Moi je me réveille. Hey, gros. Ma chaîne YouTube. Je l'ai depuis. Je l'ai depuis... Depuis 6 ans. Depuis... Ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne YouTube Je l'ai créé quand Je crois que je l'ai créé le, le 22 avril 2015. Michou. Non ou le 8 mars. Non 8 mars 2015 je crois. Ah non, 22 février, ok, bon, je suis vraiment une merde <rire> Active depuis le 22 février 2015 T'imagines, ça fait 7 ans mec Mec, 7 ans, mais wesh La chaîne YouTube à la limite plus vieille que moi Mais comment c'est possible, 7 ans Oh ça je suis vieux Frère, je suis vieux de ouf 7 ans, mais ouais Ça fait, imagine, ça fait 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube Que euh, Toutes les semaines, je poste Une à deux vidéos, tu vois T'imagines le travail que c'est ma chaîne YouTube. T'imagines tout, toute mon âme. J'ai tout donné dans ma chaîne YouTube, tu vois. Et là, tu te réveilles un matin et tu te rends compte que. Elle s'appelle plus Michou. Il y a un autre mec qui contrôle ta chaîne YouTube. En fait, c'est ça. Il y avait un autre mec qui avait contrôle, le contrôle de ma chaîne. Mec, c'est hyper perturbant. C'est hyper perturbant. C'est euh, <rire> hyper perturbant. Non, mais en vrai, j'étais hyper stressé. Logique. Mais, euh, mais ouais. Euh, je tiens à préciser quand même, sachez qu'il y en a qui ont cru que je m'étais vraiment fait hacker par Elon Musk Mais c est, c est, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait Je sais pas exactement c'est qui qui m'a hacké, c'est quoi Mais euh, en, fait, en fait oui c'est vrai que je comprends pas parce que je me suis fait hacker Mais en fait le hack faisait une espèce de pub pour Tesla Je me dis c'est illogique c'est comme si je m'étais fait hacker par Tesla en fait, genre c'est comme si je me fais hacker par Tesla et Tesla ils en profitent pour se faire de la pub C'est illogique Mais en fait je pense que, j'ai pas trop regardé exactement c'est quoi, mais je pense que ça devait être de l'arnaque En gros euh, le mec il avait renommé la chaîne Tesla pour que les gens ils se disent Tesla c'est un truc de confiance et en fait dans la description il y avait un lien sauf que le lien c'était une putain d'arnaque et tout un truc comme ça. Donc déjà je tiens à m'excuser s'il y a des gens qui, qui, qui, ont, qui, ont, qui se sont fait arnaquer à cause de ça. Ça m'étonnerait parce que lo logiquement si juste tu cliquais sur ma chaîne il y avait encore mes vidéos. Donc tu te dis euh, c'est bizarre en plus logiquement vous n'étiez pas abonné à une chaîne Tesla. Donc euh, d'ailleurs j'ai perdu 30 000 abonnés parce que forcément les gens ils ont eu la notice du live. Ils se sont dit bah c'est quoi ce live de merde là euh, Tesla euh, je, je suis pas abonné à Tesla bah je me désabonne. J'ai perdu 30 000 abonnés, j'avais trop le seum euh <rire> Mais ouais. Mais le pire, c'est que du coup, moi, je vois ça, je change mon mot de passe. Euh, ensuite, je vais dans, je vais sur ma chaîne YouTube et tout. Je vois le live. Regardez, par exemple là, là, il y, y a mon écran avec mon live d'aujourd'hui là, parce que là, je suis en live. Et là, il y a un bouton arrêter la diffusion. Donc là, moi, je vois ça. Là, il y a le live Tesla. Et là, il y a arrêter la diffusion. Bah, je me dis, ok. Hop, arrêtez la diffusion et tout. Je coupe le live. Le live il se coupe. Magnifique. Euh, je change. Quand tu stream, il y a une clé de stream. Du coup, je change la clé de stream. Parce qu'en gros, si quelqu'un a ma clé de stream, il peut live sur ma chaîne YouTube. Sans être connecté à ma chaîne YouTube. Genre, j'ai un espèce de code. Si je vous le donne, tu le mets dans OBS. Tu live. Et bah, tu seras en live sur ma chaîne YouTube. Sans pour autant être connecté à ma chaîne, tu vois. Donc, je change tout et tout, machin. Et là. 5 minutes après, il y a un nouveau live qui se relance alors j'ai changé tous mes mots de passe et tout je me dis mais attends c'est trop chelou, c'est pas possible j'ai changé mes mots de passe en plus logiquement moi je suis sécurisé si quelqu'un, même si quelqu'un a mon mot de passe et qu'il essaye de se connecter à ma chaîne je reçois un message et je dois valider avec le message donc j'aurais vu, j'aurais vu qu'il y a un mec qui a essayé de se connecter et j'aurais mis non et là je me rappelais pas avoir eu de message comme ça ou quoi que ce soit et en fait du coup, en parallèle, forcément, je contacte YouTube, je dis, ouais, les gars, faut m'aider, euh, je suis en train de perdre ma chaîne YouTube, je me suis fait hack et tout, machin. Euh... Du coup, alors, YouTube, ils étaient au courant, forcément, je les ai mis au courant, ils étaient au courant que euh, je m'étais fait hack par un truc Tesla, machin, crypto-monnaie, je sais pas quoi. Donc, ils étaient, ils étaient clairement au courant YouTube, ce que je vous dis, c'est important. Je vous dis c'est important euh, Mais du coup alors, euh, Ils se mettent sur le coup et tout Ils me disent ouais t'inquiète euh, euh, Normalement d'ici 20 minutes ça devrait être réglé machin Et en fait Ils me rappellent 20 minutes après Et en fait le problème il venait d'où Il venait de un de mes monteurs Qui s'est fait hacker En gros euh, sur une chaîne Youtube Tu peux mettre des administrateurs Et moi euh, bah, j'ai mis euh, Genre il y a des potes à moi qui sont admins de ma chaîne et tout. Parce qu'en fait des fois par exemple Imagine euh, les vacances des Croutons au Mexique je pars au Mexique avec les croutons euh, Et j'ai une vidéo à upload le dimanche matin Sauf que imagine mon monteur Il termine de, il termine de monter la vidéo le samedi soir et tout euh, Avec le décalage horaire Si ça se trouve je suis en train de dormir En plus la co au Mexique Elle est, elle est à chier et tout machin Du coup des fois euh, je dis à mon monteur Hop je te mets admin et comme ça tu te la vidéo à ma place Sauf que du coup il y a plusieurs personnes Qui étaient admin, administrateurs de ma chaîne Et sauf que justement il y a un compte qui était administrateur de ma chaîne qui s'est fait hacker, et du coup, moi je m'étais pas fait hacker en fait au final, en fait au final moi je me suis pas fait hacker, moi j'avais rien, moi j'avais rien du tout, je me suis pas fait hacker ni rien, sauf que le mec, du coup il avait un compte administrateur à ma chaîne, et il a vu 7 millions d'abonnés et tout, il s'est dit, parfait Parfait Il a changé mon nom mais je savais même pas qu'en tant qu'administrateur on pouvait faire autant de choses Il a changé mon nom, ma bannière, il a mis toutes mes vidéos en privé Il a, ouais, je, il a fait euh, frérot, il s'est amusé le frérot Il s'est amusé, le pire c'est que c'est un chien Parce qu'au début mes vidéos elles étaient pas en privé Et dès qu'il a vu que je m'étais connecté, que je coupais son live, que j'essayais de changer mon mot de passe et tout euh, Il a mis toutes mes vidéos en privé c'est un, un, un chien Dès qu'il a vu que je commençais à reprendre le contrôle sur ma chaîne Et eh bah ben en fait il essayait de me niquer en parallèle euh, Du coup en fait le seul truc qu'il fallait faire Pour que tout ça s'arrête c'était bidon hein. C'était bidon, j'avais qu'un truc à faire Enlever les administrateurs de ma chaîne et comme ça euh, le mec bah il avait plus accès Il avait hacké une autre chaîne Youtube Mais il avait plus accès à la mienne Du coup euh, du coup, voilà vous inquiétez pas L'autre chaîne Youtube qui a été hackée c'est pas une chaîne Youtube Importante ou quoi que ce soit donc, euh, donc au final plus de peur que de mal Sauf que Moi je me dis c'est bon L'histoire elle est réglée je me dis c'est bon on a battu Elon Musk. Fuck Elon Musk. Non pardon pardon en vrai il a rien fait <rire> il a rien fait mais voilà moi je suis content et tout parfait machin euh, dimanche matin je ma petite vidéo et tout euh, elle marche plutôt bien machin d'ailleurs merci à tous ceux qui l'ont regardé ça fait plaisir bref tout mon dimanche se passe bien lundi matin lundi matin frère même Le même scénario Je suis dans mon lit, tranquille Je me lève, je vais sur Insta TikTok, Twitter, tout ça Hop, et là Encore, pareil, pareil Je reçois une notif euh, Twitter Michou euh, Pourquoi on ne peut plus accéder à ta chaîne Je me dis Qu'est-ce que c'est que ce bordel Je vais sur Youtube En fait déjà, juste, je vais sur Youtube Et là, message d'erreur et tout euh, Changer de compte je me dis, oh là là là, qu'est-ce que c'est ce bordel Qu'est-ce que c'est ce bordel Je regarde ma chaîne YouTube, et en fait, moi j'ai deux chaînes YouTube. J'ai euh, bah Michou Off et Michou. Et là, je vois, je clique en haut, il n'y a, y a plus que Michou Off. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi Pourquoi Donc, j'essaye de comprendre. Je vais sur Michou Off, je tape Michou sur YouTube. Ma chaîne principale introuvable. Introuvable frère, tu tapes Michou, il n'y avait, y avait plus rien, j'étais plus là, je n'existais plus frère, je n'étais plus sur Youtube, il n'y avait plus que ma chaîne secondaire euh, Du coup, je, je, gros je commençais à péter ma tête, je me suis dit attends je me suis refait hacker, le mec il a supprimé ma chaîne Youtube, il s'est passé quoi alors euh, Du coup je regarde mes mails, je me dis attends peut-être je me suis fait strike et tout machin, je regarde mes mails et là j'ai un gros mail Michou, votre chaîne a été supprimée je lis le mail, déjà, non mais déjà quand tu vois un mail comme ça Quand, quand ton métier c'est Youtube et que tu vois un mail, ta chaîne a été supprimée Imagine la sueur froide euh, Gros, j'étais pas bien Parce qu'en fait là, je me disais, il y, y avait deux choses Soit c'était par rapport au hack et je contacte Youtube et je récupère ma chaîne Soit j'ai pris un strike, et enfin genre j'ai pris trois strikes d'un coup et du coup, ma chaîne YouTube a été vraiment supprimée et là, je peux rien faire. Parce qu'en vrai, imaginez, euh, imaginez, parce que imaginez, je <rire> <un> gay. <rire> non mais <rire> ouais. Du coup, imaginez, euh, je fais une vidéo où, par exemple, euh, on voit, euh, je sais pas, on voit un mec tout nu dans la vidéo, euh, mais YouTube s'en rend pas compte. 6 euh, mois plus tard Je fais une autre vidéo Où euh, j'arnaque des gens Youtube s'en rend pas compte Un an après je fais une vidéo euh, Je sais pas frère euh, Je fais de la merde encore Peut-être Là Youtube Ils ont analysé toutes mes vidéos Ils ont vu qu'il y avait trois vidéos problématiques, ils ont décidé de les supprimer Ça fait trois strikes d'un coup, ça fait que j'ai plus de chaîne YouTube Et là, je peux aller voir YouTube et dire Pourquoi ma... Enfin, je peux aller voir YouTube et dire Ma chaîne a été supprimée, vous pouvez faire quelque chose Bah ils vont me dire, bah non frérot T'as fait de la merde là, tu, tu respectes pas le règlement On te supprime ta chaîne YouTube Donc moi j'étais en stress, je me suis dit Putain si ça se trouve j'ai fait de la merde, j'ai fait un truc sans m'en rendre compte et tout machin euh, Et je regarde, je lis le mail Votre chaîne a été dé... Euh, votre chaîne a été définitivement supprimée frère, je t'avoue, j'ai lu ça, je me suis dit, wow, wow, euh, sauf que, j'avais aucune raison, je, il me disait pas les raisons, dans le mail, il me disait juste, ma chaîne a été supprimée, mais j'avais pas de raison, donc, euh, encore une fois j'appelle YouTube et tout machin, je dis ouais qu'est-ce qui se passe ma chaîne a été supprimée et tout Ils disent attends on va regarder c'est euh, la, l'algorithme, le robot qui l'a supprimé Ça veut dire ma chaîne a été supprimée, c'est même pas un mec Il hein. n'y a même pas un mec qui a vérifié qui a supprimé ma chaîne YouTube, c'est le robot Le robot YouTube il a dit hop cette chaîne là, elle respecte pas le règlement ça dégage <rire> euh, Et du coup YouTube il me rappelle peut-être euh, 20 minutes après et ils disent « Ah mais en fait, euh, on a fait de la merde, c'est un problème, quand il y a eu un hack... Euh... » En gros, le mec qui m'a hacké, son live, il respectait pas le règlement parce qu'il faisait un live en mode pour promouvoir la crypto-monnaie, etc. Et euh, je crois que sur YouTube, t'as pas trop le droit de faire ça, tu vois. Peut-être peut euh, si tu si t'y connais pas, tu t'es pas légitime de parler de ça... T'as pas le droit de faire la promotion de ça. Donc, euh, YouTube, il, il m'explique ça. Et ils me disent, en fait, c'est à cause des lives qui ont été faits par le hacker. Donc moi, encore une fois, je suis là, frère. Je suis là, encore une fois, même, même truc. Je suis comme ça, frère. Devant YouTube. J'ai plus de chaîne. Je suis en mode, bon, bah j'attends que, euh, que, que ça se règle. J'étais comme ça, j'attendais, j'attendais, je me faisais chier. Je me faisais chier, j'actualisais YouTube, ma chaîne n'apparaissait pas Et YouTube ils me disent, ouais t'inquiète on va s'en occuper et tout machin Et ça a, pris, euh, ça a pris une journée frère, ça a pris une journée à récupérer la chaîne Mais le pire, le pire c'est qu'en vrai, ah oui il n'y a pas le logo certifié Comment ça Ah je suis plus certifié du coup Jure Arrête de mentir je suis... Si je suis encore certif, qu'est-ce qu'il raconte Valider, si je suis certif Si si je suis certif frérot, je suis toujours certif Juste t'as plus de certif Bah si moi je la vois T'es pas certif, t'es plus certif Si moi je la vois les gars Si si moi je la vois hein. Mais ouais, du coup euh, encore une fois Youtube ils me disent ok euh, On va régler ça et tout machin Mais le pire là, c'est qu'ils savaient Que je m'étais fait hacker il y a deux jours Parce que c'est eux qui avaient réglé le problème Il y a deux jours <rire> de mon hack et, euh, et sauf que leur robot il a quand même supprimé ma chaîne youtube alors que euh, bah les humains derrière euh, ils savaient que j'avais rien fait de mal donc ça veut dire que tu imagines, il n'y a même pas de vérification il n'y a même pas un mec qui dit il n'y a même pas un mec qui check et qui dit ah ouais c'est vrai c'est pas conforme aux règles on supprime là carrément le robot il a supprimé et du coup euh, et bah après euh, les mecs qui bossent chez youtube ils ont dû passer euh, ils ont dû passer toute la journée pour euh, pour récupérer la chaîne T'imagines Ça a pris toute la journée frère Mais j'étais en stress, je me suis dit putain si ça se trouve ça va prendre 4 jours et tout En plus je venais de sortir une vidéo la veille Et euh, du coup pendant un jour On pouvait plus regarder mes vidéos et Le pire c'est qu'à un moment Un moment trop marrant Je sais plus pourquoi exactement Mais je voulais voir, oui Je voulais voir les dimensions de ma télé parce qu'en fait, euh, en gros, ma télé, je voulais savoir, elle faisait combien de pouces, la télé qui est dans mon salon Et je me dis, je me, dans, la journée de, dans la journée, pendant que ma chaîne YouTube était supprimée, je me dis, oh, attends, je suis un génie Je vais regarder ma vidéo où je présente mon appart, je dis, elle fait combien de pouces, la télé et Je vais sur YouTube, <rire> et là, je fais, ah ah oui, bah c'est vrai, il n'y a plus mes vidéos. Et du coup, j'ai eu trop le seum. J'ai eu trop le seum, les gars. J'étais dégoûté. Bref, euh, voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais, euh, mais ouais, t'es plus certif. Mais si, moi, je la vois encore la certif. T'es vraiment plus certif, mon ref. Mais moi, je la vois toujours. Les gars, vous voyez la certif ou pas Est-ce que vous voyez encore ma chaîne YouTube certifiée Mais euh, du coup, voilà. Voilà comment ça s'est passé pour moi euh, ces trois derniers jours. C'était la merde. Mais après, en vrai, moi, j'avais rien à faire. En vrai, YouTube, ils ont quand même géré. Franchement, merci à eux. Parce que euh, ils se sont mis sur le truc euh, direct. Ils ont pris ça au sérieux et tout, machin. Ils ont sauvé ma chaîne, en vrai. Mais euh... mais quand même... Euh... Putain, les sueurs froides, frère euh... Gros ma chaîne YouTube c'est mon bébé C'est mon, mon truc le plus précieux frère Ma chaîne YouTube c'est trop précieux C'est trop précieux À la limite euh, je perds mon Insta tu vois j', j vais... Honnêtement je perds mon Insta définitivement Je pense je chiale Mais c'est pas grave Je perds mon TikTok Je chiale mais c'est pas grave Je perds mon Twitter c'est pas grave Mais ma chaîne YouTube frère Ma chaîne principale c'est pas possible aïe aïe aïe aïe aïe mais du coup voilà plus de peur que de mal maintenant je suis de retour j'ai récupéré ma chaîne youtube euh, tout va bien j'ai juste perdu 30 000 abonnés au final euh, bilan final j'ai perdu 30 000 abonnés mais euh, ça va comme je continue à gagner des abos et tout euh, on va les récupérer d'ailleurs si vous êtes des abonnés abonnez vous les gars je compte sur bah, je compte sur vous quand même quand même on ne voit plus que tu es certif T'en veux à ton monteur Non, jamais de la vie. En vrai, en vrai les gars, euh, déjà, c'est. Au moins ça m'a appris un truc. Ça m'a appris que euh, faut que je fasse très attention à, à qui je mets administrateur de ma chaîne. Genre euh, faut que je leur demande si leur chaîne allait bien sécuriser, etc. Et euh, Et non en vrai, j'en veux pas euh, ça lui arriver, mais ça peut arriver à tout le monde, les gars. Sachez qu'il s'est fait hacker de la même manière que Timoth s'était fait hacker son ancienne chaîne YouTube Timoth je sais pas si vous avez mais il a dû recréer une chaîne YouTube deux fois Il s'est fait hacker deux fois sa chaîne YouTube Timoth euh, Et donc ouais ça peut arriver à tout le monde et c'est même arrivé à plein d'autres gens En ce moment c'est un peu un... En ce moment c'est un gros problème qu'il y a sur YouTube Il y a pas mal de, de petits Youtubers qui se font hacker leur chaîne YouTube aussi et sauf qu'en plus c'est horrible parce que moi j'ai la chance de... T'as vu j'ai une grosse chaîne YouTube, maintenant j'ai un network, j'ai des contacts et tout Donc euh, je perds ma chaîne YouTube, en vrai je la récupère dans la journée Mais euh, par exemple Timut quand il avait perdu sa chaîne YouTube J'avais contacté YouTube, ils ont réussi à la récupérer la première fois Il s'est fait hacker une deuxième fois, ils ont même pas réussi à la récupérer Et, euh... et c'était mort tu vois, genre euh... c'est horrible en vrai donc euh, non, j'en veux, veux pas à mon monteur, j'en veux jamais Et puis en vrai, limite c'était drôle, limite c'était drôle les gars Je me suis fait hacker par Elon Musk Après bon, euh, ma chaîne qui se fait strike pendant un jour Ça j'avoue j'étais un petit peu dégoûté Mais, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave Il est certif bande de mytho Non moi je me vois encore certif hein. T'as dû transpirer en pensant à tout le fric que tu perds <rire> Mais vous savez que j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages comme ça En mode... Euh, en mode... Euh, ah maintenant tu vas être dans la merde pour te faire de l'oseille et tout machin Mais euh, les gars vraiment sachez que Je pense que c'est le dernier truc auquel j'ai pensé Mais en fait j'y ai même pas pensé <rire> En fait j'y ai même pas pensé C'est le... Non mais vraiment le plus horrible dans perdre ma chaîne YouTube C'est pas euh, perdre une source d'argent c'est je perds, euh, frère, ma chaîne YouTube, c'est gros, il y a tout, il y, y a toutes mes vidéos, mec, il y a toutes mes vidéos, genre, il euh, y a des vidéos, moi, tu sais, il y a des vidéos, je me dis, je l'ai fait, et je me dis, putain, cette vidéo, quand je vais la revoir, euh, je sais pas, dans 15 ans, euh, imagine, j'ai des enfants, je la revois dans 15 ans avec mes enfants, ça va être incroyable. Genre, tu vois, en fait, tu perds... Genre, c'est comme si je perdais un, un vrai, gros morceau de ma vie. En vrai, de vrai. Parce qu'en vrai je vis un peu pour Youtube hein. On va pas se mytho les gars Genre euh, je me réveille Je pense à euh, J'essaye de trouver des idées de vidéos Je pense à la prochaine vidéo euh, Comment l'organiser Est-ce euh, que je peux caler une surprise à un moment dans la vidéo Pour que ça soit encore plus drôle Est-ce que machin Le soir je live Gros je suis toujours en train de penser Youtube Et là je perds ma chaîne Youtube Je fais quoi après Bref euh. Vous avez tout compris ou pas Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que ça serait peut-être pas le moment de jouer un petit peu là En plus, ce soir c'est koh -Lanta. Ce soir c'est Koh-Lanta. Euh, donc ça veut dire que je vais finir le live assez tôt. Si on veut jouer, c'est maintenant. C'est maintenant. Johnny34, merci pour ton sub Merci frérot Noobie, merci pour tes 20 euros Comment ça t'est arrivé Je viens de tout expliquer, Noobie. Fallait être là frérot euh, Sabrina, merci pour tes 2 dollars canadiens. Je ne me suis jamais désabonné car t'es le boss c'est gentil Sabrina, merci beaucoup Mais il y en a, ils sont sont désabonnés parce qu'ils pensaient que c'était euh, Ils se sont dit, je, je, je suis abonné à la chaîne de Tesla C'est quoi ça Didi, merci pour ton dollar canadien, merci Yanou On a tout compris, non recommence, j'ai pas compris Bon bah, euh, c'est votre problème <rire> Putain mmh, T'es le boss T'es le meilleur j'ai tout compris, ok, magnifique Et bah les frérots, euh, c'est parti Tu joues à quoi ce soir Les gars, on va jouer à 60 secondes Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez 60 secondes En vrai, c'est un bête de jeu euh, J'ai jamais J'ai jamais joué en live ni en vidéo, je crois Mais euh, j'ai déjà joué J'ai déjà joué à ce jeu euh, Ça date, ça date, en vrai, sachez que c'est un jeu qui date En gros, c'est un jeu Où... Euh, c'est l'apocalypse et tu dois survivre le plus longtemps possible dans un bunker Mais c'est un jeu où tu fais des choix etc Genre c'est un jeu de narration En mode tu lis et tu dois faire des choix euh, Par exemple tu sais t'as de la bouffe Imagine tu as trois boîtes de conserve euh, est-ce que tu décides de tout manger assez rapidement Pour garder tes persos en forme Ou est-ce que tu les manges euh, Petite portion par petite portion Sauf que du coup tes persos ils peuvent devenir malades Ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire euh, Voilà c'est ça en gros le but du jeu C'est survivre le plus longtemps possible dans un bunker En faisant des choix euh, Bah j'ai envie de vous dire on va jouer En vrai c'est tout simple hein. C'est tout simple vous allez voir euh, On va jouer et vous allez comprendre En vrai le jeu est trop bien mais juste ça date Ça date j'y ai pas joué hein Merci Nubi pour tes 20 euros. Merci Cantbiz Gaytan. Oh! Attendez, attendez, attendez, faut que je vous affiche le jeu. Paf! Oh là là là là, magnifique. Est-ce que je suis net? Attendez, je vérifie juste un truc. Je suis net là en vrai Je suis pas flou C'est carré Ok euh, Allez C'est y part C'est y par, Mais plus fort Vous entendez pas assez fort le son du jeu Après le son du jeu il est pas forcément méga important hein. Vas-y je vous mets un chou plus fort Je peux pas en fait Bon en fait je peux pas Je peux pas euh, Pour l'instant je mets ma cam là On va voir où je la mets après Oh, let's go Merci, il est un K pour ton franc suisse Merci Kylian pour tes deux francs suisses cest y part Euh... Commencez Ok Oula, attendez, attendez, attendez, attendez, parce que là, je, je, je sais même pas c'est quoi Choisissez votre aventure atomique Oula Apocalypse, survie, collecte, entraînement, défi Bah, on fait dire... C'est quoi, survie Une aventure post-apocalyptique, unique en son genre, survivez dans l'abri anti-atomique Avec des ressources sélectionnées au hasard bon, On fait mode apocalypse On fait mode apocalypse Apocalypse, sélectionner un personnage Ted Dolores On prend qui les gars Ted ou Dolores On prend Ted C'est le personnage principal en vrai Je crois que c'est le personnage principal du jeu Ted, Ted Ted, ok c'est part on prend Ted Sélectionnez une difficulté Little Boy, Fat Man Tsar Bomba, oh la la la Attends Temps d'exploration, ok On fait quoi les gars On fait quoi comme, euh, comme difficulté Moi je suis un little boy En vrai les gars je fais 1m60, je suis un little boy hein. Little boy pour, pour découvrir Tsar ça Bomba, Oh putain. Non, mais venez, on fait Little Boy. Venez, venez. Eh, déjà, on se met dans le bain. Little Boy, euh, voilà, c'est déjà euh, quand même. Quand même. Marie, merci, on t'a dit, France Suisse. Allez, c'est Tipar. Little Boy, commencez. C'est parti. Alors là, en gros, le premier truc du jeu, c'est on va être dans, dans la maison. Euh, on va avoir 20 secondes pour explorer. Et après il va falloir récupérer un maximum d'objets Sachant que il faut aussi que je récupère des membres de ma famille Donc attendez là il y a lui ici euh, Là il y a de l'eau Et il faut récupérer un maximum de Merde c'est Ah non ok j'ai juste cassé des trucs Là il y a des boîtes de conserve c'est quoi ça Il y a du dentifrice c'est quoi c'est du dentifrice c'est important Ah ça commence vite Les gars il faut récupérer des trucs Ah oh, la hache elle est de l'autre côté Ah j'ai récupéré un cadenas j'ai même pas fait exprès il faut que je mette où les trucs faut que je les mette là-bas Oh merde ça commence mal Ah hop il y a ma fille Viens là Putain elle prend 3 places Ok magnifique Allez hop Ma chérie Comment ça va Dolores Allez Attends il faut de l'eau aussi En vrai l'eau c'est trop important oh, Mais hey, les gars j'ai trop mal exploré Il faut mon fils Allez viens là Mais c'est Timwood en fait lui <rire> Je suis un chien Je dis c'est juste parce qu'il est roux Franchement c'est pas Merde merde j'ai oublié de le reposer Hop là on le repose Une hache Une hache il faut Jeu d'échecs c'est bien On va pouvoir s'amuser Un peu à manger Hop hop hop hop hop Allez Allez allez allez allez La radio voilà euh, Des rasoirs Ah non c'est des balles Ah la carte J'ai pris la carte Allez Let's go je sais pas si j'ai pris assez de trucs Les gars j'ai aucune idée de si j'ai pris assez de trucs Attendez faut que juste que je fasse un truc Là je me rends pas compte Si j'ai bien commencé hein En vrai, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Euh, venez, on se fait un petit bilan là. On se fait un petit bilan de tout ce que. Mais attends, mais c'est carrément, euh, je suis carrément pas mal là. Je suis carrément pas mal. Tu dois prendre plus de bouffe. Mais attends, t'as oublié ma truc. Ah ouais Mais attendez les gars, j'ai un cadenas. Euh, ça peut, je sais pas quoi, ça va nous servir. Mais j'ai un cadenas. J'ai des balles. Bon après, j'ai pas d'armes. <rire> j'ai des balles, mais j'ai pas d'armes euh, J'ai à manger. 1, 2, 3, 4, 5 mec, j'ai beaucoup à manger. 6 bouteilles d'eau. L'eau c'est important parce que je crois qu ils ont souvent soif. Euh, j'ai un gros truc de poison. Je sais pas à quoi ça nous vers. La radio, frère. La radio. La radio pour garder en. Pour rester en contact avec l'extérieur. Euh, la carte. Je sais pas à quoi ça peut nous servir, mais on a une carte. On a un espèce de livre. Une. Une lampe torche et une hache. En oh, vrai, on a beaucoup de trucs. T'as oublié le masque à gaz et la trousse de soins. Ah merde. Ah merde j'avoue masque à gaz Ah mais oui parce que là c'est un truc euh, C'est un truc en mode apocalypse Mais euh, Apocalypse euh, Attendez je mets la cam ici les gars Je suis un peu flou Tac Ok vous inquiétez pas ça va dézoomer euh, Ouais c'est un truc genre Apocalypse euh, nucléaire Mais pourquoi je suis Oh des zooms, voilà magnifique. Ok, ok, ok, ok. Bon, bref, on va voir. C'est parti. Le petit matou, merci pour tes 5 euros. Ok, jour 1. C'est le jour 1. Celui qu'on retient. Euh, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. T'inquiète, on en a. Notre abri était autrefois bien approvisionné. Appro appro était autrefois... Je sais pas lire, frère. Notre abri était autrefois bien approvisionné. Voilà. Mais... Nous trouvions toujours le moyen d'utiliser ces... Ok, bon, d'accord. Euh... Oh plus. Ah, ah, ben oui, parce que ça, ces trucs-là, je les avais pas récupérés. Il me semblait bien que j'avais pas récupéré de poison ni de lampe-torche. C'est quoi, ça Vous savez, c'est quoi, ce truc-là, les gars J'ai un truc, je sais même pas C'est quoi nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. Ah oui carrément. On leur a déjà donné des petits noms. <rire> Il y a une boîte, elle s'appelle Catherine genre. C'est un harmonica. Attends mais c'est la pire idée ça L'harmonica ça va mal finir frère L'harmonica ça va mal finir Il y a un gars il va faire que de jouer de l'harmonica Il va nous rendre fous et il va, il va prendre un coup de hache Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier Pendant un moment Ok cool On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné T'as vu ou pas comment je suis chaud Ok Attribuons les rations euh, Pour l'instant Personne mange Personne boit Allez hop on fait ramadan les frérots, on fait ramadan. Aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé, on s'amuse comme des fous. Ah oui, ça a l'air trop amusant. <rire> ça a l'air trop amusant. Ils, ils sont en train de se décider à quoi ils vont jouer demain. quoi. Ok, trop cool. Et eh ben, trop bien. Le jour 1 se passe plutôt bien. Nox, merci pour tes 2 euros mon pote. Merci Nastax pour tes 2 euros. En fait, c'est un espèce de confinement, mais confinement un petit peu hardcore, quoi. C'est un confinement hardcore, en fait. Jour de Oh, attends, attends. Je rêve où il y a de la bebar qui commence à pousser là. T'es mal, là. Il y a la bebar qui commence à pousser. Hein. Attends, attends, frérot. Euh, bon. Du coup, jour de on s'est mis à jouer au mime. Au bout de la troisième imitation de soupe de tomates on a décidé qu'il était temps d'arrêter la partie. <rire> Gros, comment tu mimes une soupe de tomate Ted va bien, aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane. Ah mais la fille, elle s'appelle Mary Jane Je suis mort. Tout va bien pour Dolores, Timmy se porte comme un. Tu vois Timmy Non mais gros, c'est une référence. C'est une référence. Lui, comme par hasard, il s'appelle Timmy frère. Ça, ça vous fait pas penser à quelque chose Timmy Timmoot Moi je dis ça je dis rien. Timmy se porte comme un charme malgré les circonstances Et eh ben magnifique si tout le monde va bien Tout le monde va bien et eh ben personne mange <rire> Notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie Ah doit-on préparer une expédition Est-ce qu'on fait sortir quelqu'un en mode euh, on va chercher des ressources Pour l'instant il n'y a pas besoin Non pour l'instant il n'y a pas besoin En plus euh, si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie On va peut-être pas sortir quoi non, ouais, on est d'accord, là on reste en sécurité On reste en sécurité D'après la radio, oh la radio D'après la radio, l'armée s'apprête à parachuter des caisses de provisions pour les survivants C'est pas trop tôt avec tous les impôts qu'on paye <rire> On mérite bien une caisse ou deux, non On prend le risque Ah, j'ai pas de masque à gaz Bon bah, on peut pas, on prend pas le risque hein. On prend pas le risque Je peux même pas prendre le risque Oh le jour 3 Timout il s'appelle comment Son prénom en vrai c'est Clément eh hey mais en vrai on a mais attends mais en vrai on a grave de quoi s'occuper. On a un paquet de cartes, on a un jeu d'échecs, un harmonica. C'est quand même incroyable. Jour 3, sortie sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Magnifique. Le son des parasites est incroyablement relaxant. Ah ouais, bête de son frère. Ned rêve de quelques gouttes d'eau Tout le monde a besoin d'eau, Marie Jane ne fait pas exception Dolores est omnibulé, ok tout le monde a soif Tout le monde a soif Est-ce qu'on leur... Est qu leur donne à boire ou pas Non on leur donne à boire Il faut survivre combien de temps J'en ai aucune idée Nayox. En fait ça dépend, parce que des fois il se passe des trucs En fait toutes les aventures sont différentes Oui donne à boire Ouais en vrai je pense que En vrai on a 6 bouteilles d'eau, on peut se permettre de leur donner à boire Hop, Allez tout le monde boit Après ça va descendre vite en vrai 5 hein. bouteilles d'eau Là en 3 jours on a déjà niqué une bouteille d'eau ça, ça peut descendre vite hein. Notre quartier est toujours radioactif Une expédition là dehors est peut-être prématurée euh, Est-ce qu'on sort Pour l'instant on a encore pas mal niveau des ressources non Non pour l'instant on sort pas En vrai les gars c'est le début euh, On va attendre que hum, Toutes les radioactivités là elles dégagent Et après on sortira peut-être Oh on a une bien curieuse visite aujourd'hui. Deux hommes se tenaient devant nous. L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval au galop et entrechoquant deux pierres tandis que l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval. Il disait être en quête d'une coupe magique. Mais qu'il s'était... Oh frérot, euh, eux ils sont... Ils sont, <rire> ils viennent d'un un autre univers. Laetitia, merci pour tes 5 euros. Merci, suprême. Trop bien le jeu MDR. En vrai, c'est un bête de jeu, hein. Pour ceux qui se demandent, ouais, c'est un jeu payant, c'est un jeu payant. Euh, ok, ils se sont perdus. Ils veulent jeter un œil à notre carte pour continuer leur quête. Est-ce qu'on leur laisse Bon, en vrai, je suis Tigeon. Moi, je suis un mec, moi, je suis un mec gentil. Moi, je suis un mec gentil. Si je peux aider, j'aide. On est tous dans les mêmes galères. La radioactivité dehors, c'est pour tout le monde la même. Donc, venez, euh, on... Non Pourquoi non Donne pas, frère, non. Garde pour plus tard Ah ouais Mais ils veulent juste jeter un coup d'œil. Je leur donne pas Non surtout pas Le petit matou Merci pour tes 15 euros Merci beaucoup Ils vont voler de la bouffe Non donne pas Non mais hey, c'est quoi ce chat de radar Non mais j'ai jamais vu un chat de, de radin comme ça Mais vous êtes tous radins Ils vont te la voler Jamais de la vie eh, hey, vous êtes tous radins, regardez. Regardez, vous allez voir. Moi, je pense que c'est de l'entraide. Si je les aide, peut-être qu'ils vont m'aider en retour. J'en sais rien. Enfin, voilà. Euh, venez, on est gentil. Hop, c'est parti. Non, mais je rêve ce chat de radin là. Vous, ça se voit quand la caissière, vous dit euh, « Est-ce que vous voulez faire un don de 15 centimes pour machin ?» Vous dites tous non. C'est sûr, c'est sûr. Ok, alors. Oh, j'ai un masque à gaz Oh ces gens semblaient sympathiques Donc on leur a laissé jeter un coup d'œil. Ils nous ont remerciés et nous ont offert des provisions en échange Et voilà, voilà, vous voyez, vous voyez Vous voyez les gars, c'est ça C'est ça la vraie vie, voilà Il faut arrêter d'être radin de penser qu'à sa gueule On est dans un monde où tout le monde pense qu'à sa gueule Mais regardez, si on est généreux les uns envers les autres Voilà ce qui se passe Il me fallait un, un, un masque à gaz C'est magnifique Let's go <rire> T'as que de la chance <rire> Ils ont trop le sève. <rire> On a eu tort Ah bah là vous avez clairement eu tort Oh Let's go le masque à gaz Mais gros je suis un monstre Ted a bu à sa soif, Marie a plus soif, Dolores n'a plus soif, Timmy n'a plus soif Attends mais ils ont peut-être faim là non On leur donne à manger ou pas les gars Faudrait peut-être leur donner non Non. Non. Mais vous voulez pas donner, mais ouais, euh, les gars. Euh, faudrait peut-être qu'ils mangent Non. Non mais vous, en fait, vous voulez rien donner. Vous voulez rien donner. Juste on reste dans le bunker et on attend. <rire> Je rêve. Non ramadan. C'est à 20h30 on leur donnera. À 20h30 on leur donnera à manger, Ok, bon bah. Bon bah tant pis on leur donne pas hein, Je vous écoute hein. Notre quartier est toujours radioactif Une expédition là dehors est peut-être prématurée Les gars en vrai est-ce qu'on n'envoie voit pas quelqu'un avec le masque à gaz dehors Ça peut être le moment là Merci Saïda pour tes 1€ C'est encore trop tôt Surtout pas Ok Oui non oui, envoie Ok les gars, on, on en verra peut-être euh, un autre jour Notre radio a cessé d'émettre depuis A cessé d'émettre Depuis quelques heures, il manque un mot là A cessé d'émettre euh, quoi, des, des signaux, Des euh, signaux Notre radio a cessé d'émettre depuis quelques heures On doit rester informé Ah, J'avoue, attends, ça veut dire euh, Elle nous donne plus d'infos là On est tous d'accord que On est tous d'accord pour dire que je sais pas lire <rire> On est tous d'accord pour dire que nous devons la bidouiller Jusqu'à ce qu'elle fonctionne On va la casser Non moi je pense que non Le chat on est d'accord on la bidouille pas On va la casser si on fait ça Ils vont, ils vont la bidouiller ils vont prendre la hache C'est trou du cul ils vont la casser Moi je pense que juste là il n'y a plus de signal Et il faut attendre Si Faites-moi confiance, faites-moi confiance Moi je vous dis, faut pas la bidouiller Jour 5 Allez dis-moi que le signal il est revenu là Ils doivent avoir des problèmes techniques Oui c'est ça, ça va revenir Ok le signal n'est pas revenu C'est pas, euh, pas foufou hein. Ted va bien, marie Jane va bien, tout le monde va bien Ok bah tout le monde va bien euh, Non mais là on donne à manger Là les gars on est quand même gentil on va donner un petit peu à manger hein, Parce que les frérots je pense que Ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas mangé Je pense que c'est cré... pire que Koh là hein. Le petit matou, merci pour tes 20 euros Tu préfères Paris ou Marseille Moi j'aime beaucoup Marseille hein. Marseille c'est une dinguerie hein. Mais en plus c'est le sud Moi j'aime trop le sud Mais euh, en vrai j'habite à Paris hein. Je préfère Paris hein. euh, Allez Hop, notre ville est encore bien contaminée Si on sort maintenant on pourrait y laisser la vie Ah oui, carrément, non mais je pense que là faut peut-être sortir Faut aller chercher, regarde En vrai on a plus 4 boîtes de soupe 5 bouteilles d'eau euh... Après ouais non j'avoue on est bien On a une radio et tout Euh, non mais viens On reste en sécu non on, on, va, on va pas sortir encore, on reste en sécu euh, Notre dernière douche remonte à bien longtemps, il faut dire que ça ne sent Pas la rose trémière Ça ne sent pas la rose trémière alors ça je connais pas Dans cet abri L'idée de nous laver nous a traversé l'esprit <rire> Au bout de 5 jours Au bout de 5 jours ils se sont dit Putain ça commence à puer hein. <rire> Piché merci pour tes 1€ merci Yannick Samuel merci pour tes 5€ euros. Salut BG ça serait stylé de fou de te voir sur GTRP Ça serait grave original euh, En vrai peut-être plus tard hein. Je pense que euh, y a moyen que je teste dans pas longtemps euh, Mais on n'a pas pris de savon Est-ce qu'on pourrait trouver un substitut bah ouais, tu te laves avec le liquide de poison Parfait <rire> Non mais attends, je comprends pas là Ils veulent que... Tu veux que je, je me lave avec un masque à gaz je, je, je, je comprends pas le, le choix là Avec des balles Qu'est-ce que je fais avec des balles En vrai ça va frère, 5 jours sans prendre de douche euh, Moi j'ai pas besoin d'être dans un bunker pour faire ça hein. euh, Ça y est, arrêtez de arrêtez de chouiller là euh, On peut très bien ne pas se Moi je l'ai déjà fait On peut ne pas se laver pendant 15 jours euh. Ça, ok, ça schlingue sa mère. Mais au bout d'un moment, ton nez il devient habitué. Hein. Pff, moi, je, je vois pas le problème. Allez, on continue. Je... <rire> C'est des objets pour sortir. Merci, euh, Yasmine. Jasmine, merci pour tes deux. Wesh, wesh. Oh, sa mère. Ils ont quoi, frère oh, ils sont tous en sueur. Oh merde, je crois je crois, ça pue trop. C'est la fin du monde. Se laver est bien cader de nos soucis. On devrait arriver à survivre sans douche. Ça sera comme au camping Des vacances en quelques... Blurk. Cette odeur est insupportable On a la nausée Oh merde Ted devrait s'hydrater Ted est tombée malade oh. oh non ils sont tous malades Oh merde Oh il faut des kits Oh merde Ils ont tous soif, ok alors attendez Ils ont tous soif, euh, les gars On va envoyer quelqu'un en mission, il faut que Quelqu'un trouve des kits de soins Ils sont tous malades, merde mais putain Mais ils abusent frère Eh hey, ils abusent frère J'ai déjà, déjà fait 10 jours sans douche Est-ce que je suis tombé malade Non frère Ça renforce le, le système immunitaire Tu te laves pas, ton système immunitaire Il devient plus puissant <rire> Non mais attends Merde Euh... On envoie qui On Envoie Marie-Jane Ah ouais Mais Marie-Jane Marie-Jane je sens qu'elle a peu se barrer elle. Je, pense, je pense que Marie-Jane Elle c'est un peu Moi je l'imagine comme ça Marie-Jane c'est un peu l'adolescente euh, Elle est en crise d'ado Moi je pense que Marie-Jane elle est en crise d'ado Et euh, sa seule envie C'est de se barrer chez ses parents donc, je pense que là, Marie-Jane, si on lui dit de partir en expédition, elle va partir et elle va jamais revenir. Merci, Patricia, pour tes 5 euros. Envoie le daron. Ouais, je pense que Ted, c'est l'homme de famille, c'est le patron. Il faut que, qu'il que, que, que montre que c'est un bonhomme. Il faut qu'il gagne. Il, qu il, il y va, frère. Il y va. Il va porter ses couilles Allez c'est parti T'aides mon pote La zone est encore radioactive Sortir maintenant n'est pas sûr Sauf si bien sûr on voulait tomber malade Bah c'est pas grave On est déjà malade <rire> Let's go Allez Ça part en expédition Qui l'eût cru Notre chère Marie-Jane tenait un journal Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri Nous savons ce qu'il nous reste à faire Nous devons assigner un rôle à chacun de nous Et lire ce journal tout haut Bah ouais bonne idée frère on a un journal de survie Putain mais Marie-Jane la bosse en fait Marie-Jane la bosse Allez c'est parti Non t'es con c'est le père il est important Ça veut dire que la fille elle est pas importante là oh, oh putain mais je crois que Elle va pas bien du tout hein. Non mais là Ted il va se faire tuer Les gens ils vont penser que c'est un zombie Oh putain nous avons réussi à lire la première phrase, puis il y a eu les ténèbres et de la souffrance, beaucoup de souffrance, le journal a disparu Quoi Il s'est passé quoi Ils ont bouffé le journal Il s'est passé quoi là Ne parlons plus jamais de ça, ok, bon on va pas parler de ça hein. Euh... Ah mais Ted il est pas parti Timmy est très pâle, ce n'est pas bon signe, Timmy n'a plus soif Euh... Merde Ted il est pas parti Bon ils vont tous bien on va rien leur donner Ah voilà ok Il est temps de partir à la conquête du no man's land Nous pourrions mettre la main sur quelques ressources On envoie Ted Ah il peut prendre qu'un objet Euh la hache On prend la hache Ah attendez la hache ou le masque à gaz Non faut peut-être prendre le masque à gaz Mais s'il prend que le masque à gaz Le problème c'est qu'il a rien pour se défendre Masque c'est mieux Ok on va prendre le masque à gaz Putain mais je combien d'objets là Masque à gaz ok C'est parti Ted avec le masque Allez Ted Allez Ted Ramène nous des kits de soins Merci Théo pour tes 10 euros Wesh Wati BG C'est toi Théo le BG Le petit matou merci pour tes 10 euros Merci Matthew Merci Pichet pour tes 2 euros Patricia merci pour tes 5 euros. Merci Alison Merci beaucoup le chat Ok, hop, le livre, ça donne quoi Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour Putain, Ted, dépêche-toi, l'état de Marie-Jane ne s'est pas amélioré Doloré, c'est toujours aussi souffrante Putain, Timmy n'arrête pas, pas de trembler, il lui faut une couverture, mais merde Manger, faut, venez, on leur donne à manger et à boire Le chat Ils sont malades, en vrai, j'ai pas de kit de soins, Mais déjà, s'ils mangent pas et qu'ils boivent pas, c'est encore pire Merci Stélina pour tes 5 euros. Juste à manger. Ouais, vous avez raison, faut que je garde à, à boire. Hop, on leur donne à graille. Allez, on leur donne à graille. Allez, ça va peut-être aller mieux. Mais d'où peut bien venir cette étrange morve verte Oh, vas-y, il dégoûte. Oh zut, un tuyau qui fuit. Ça n'annonce rien de bon. On doit faire quelque chose et personne n'a pensé à la serpillière. Que doit-on faire Comment ça il y a un tuyau qui fuit dans le, dans le bunker Mais attends mais c'est dangereux ça euh, Masque à gaz on n'a pas Valise, qu'est-ce qu'on fait de la valise Bah vas-y le manuel En vrai le manuel du petit scout euh, on a déjà essayé de le lire On n'a pas réussi donc il sert plus à rien Allez Dis-moi qu'ils ont réussi à réparer Oh Putain, mais Ted, euh, ça fait bizarre qu'il soit pas là. Plus de fuite, plus de problème. Let's go On peut enfin retrouver notre nidouillé. Putain, trop fort. Si on soigne pas Mary Jane, qui sait ce qui se passera Mary Jane a vraiment très soif. Il faut lui donner à boire, ok. Dolores va y rester si elle ne boit pas. Ok, ils ont tous soif et ils sont encore tous malades. Et c'est la merde. Hein. Jour 9. Nous avons décidé de jeter un œil dehors Pour voir si l'épicerie du coin était encore là Mais à peine sorti nous avons entendu Un grognement et aperçu Des yeux rouges qui nous fixaient dans l'obscurité Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir En vrai Les gars ils se contentent bah l'insecticide je t'avoue euh, Un grognement et des yeux rouges Je suis pas sûr que l'insecticide euh, Il va servir à quelque chose Non mais je pense que c'est Yuki hein. Je pense que c'est Yuki Yuki euh, d'apparence comme ça elle fait peur mais elle est gentille Merci Patricia pour tes 5 euros En vrai on tente non Prends la lampe On tente, on sort, on prend la lampe et on sort Allez, allez on porte nos couilles là Il nous faut des kits de soins Sinon on va tous y passer là Merci le petit matou Ted est-ce qu'il est de retour Il pas de retour Ted C'est normal qu'il soit parti aussi longtemps là Xavier merci pour tes 10 euros Enfin tes 20 euros pardon merci beaucoup <rire> Jour 10 Pourquoi il y a une signature comme ça là Ça sent pas bon cette histoire On a décidé de voir ce qui nous menaçait avec notre lampe torche C'était un chien bah oui La pauvre bête avait l'air fatiguée On l'a donc laissé passer la nuit avec nous Oh fallait le garder le lendemain matin, nous avons ouvert la porte pour qu'il sorte Il n'est pas revenu depuis, on espère le revoir bientôt Oh, ce serait trop bien, frère Merci Nao pour tes 2 euros Grosse dédicace à Daobi et Laurine Si on ne soigne pas Marie-Jane, qui sait ce qui se passera Putain, ils sont encore tous malades Non mais là, je peux plus euh, me permettre de leur donner à manger ou à boire comme ça hein. On peut rester assis dans cet abri à nous lamenter sur notre sort Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours Bonne idée Qui eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire On peut se débrouiller seul pour le faire Pour nous échapper bien sûr Pas pour détruire le quartier Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider Ouvrons grand les yeux et les oreilles Ok on va écouter la radio On va peut-être avoir des nouvelles de l'armée là Oh On entend un signal Merci Swan euh, Soanoun. Merci pour tes 2 pour tes euros Attends, mais Ted, il est toujours pas là, frère Mais attends, mais c'est une blague Ted, il est toujours pas là, mais ça fait trois jours qu'il est parti Nous avons établi le contact Oh, bonne nouvelle Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Le soldat à la voix monotone a longuement insisté sur ce point. On y est presque, attendons simplement les prochaines instructions. Ok, d'accord. Et laissons notre radio allumée. Faut juste pas qu'elle casse. Ok, tout le monde est encore malade, mais ils ont pas faim ni soif. Euh, pas de problème... Euh, nous avons une radio qui fonctionne Alors pourquoi ne pas s'en servir Peut-être qu'on pourrait capter quelque chose C'est ce qu'on vient de faire t'es con ou quoi C'est ce qu'on a fait hier Vas-y frérot on va encore l'utiliser hein. C'est quoi ça Attendez les prochaines instructions de l'armée Oh j'ai des j'ai des conseils quoi J'ai des quêtes Ok Oh Wesh ça sonne Attends c'est quoi Putain, Je pensais que c'était Ted qui était revenu Rien, rien et encore rien Rien que des interférences, la prochaine fois peut-être marie est toujours malade Ok, je crois qu'ils ont tous soif oh, elle les gars je commence à pu avoir d'eau là Mais attends, mais Ted, il est mort, c'est pas possible Qui doit partir en expédition oh Ça veut dire qu'il est mort S'il me demande de partir en expédition on pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. Ah non, en expédition là, pour le téléphone, ok. Ok, je crois en vraie expédition. Forte match, merci pour tes 10 euros, tu fais le ramadan. Non, moi je fais pas, moi je fais pas le ramadan. Nadia, merci pour tes 2 euros, merci TKR. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après cette catastrophe. La cabine de notre rue a survécu et sonne en ce moment même. On devra envoyer quelqu'un pour répondre. Euh, on envoie qui pour répondre on envoie Timmy, Timmy euh, t'inquiète, il est passe-partout, c'est un bon, il est tigeant, il va gérer. Oh, Ted Ted Il est de retour Attends mais Ted, t'as picolé là, pourquoi ton nez il est tout rouge comme ça oh, Attends ils sont tous malades frère. Attends mais il a pas ramené de kit de soins là oh, il a niqué le masque à gaz Mais attends, mais on est dans la merde, là. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah... Pff, pas plus d'infos. Ted est bien rentré. On allait si souvent au cinéma du quartier que nous connaissons le chemin par cœur. Nous y avons atterri tout naturellement. Poussé par le désœuvrement Oh Ah ouais Attends il a quand même géré en vrai En apercevant la machine à popcorn dans les décombres, On espérait y trouver un peu à manger mais elle était vide Au moins le distributeur de soupe marchait toujours Let's go deux soupes Le cinéma interdisait formellement d'apporter ses propres boissons Tout ne respectait pas la règle Machin on a gagné deux bouteilles d'eau Oh non notre masque à gaz a été abîmé Oh non On a niqué le masque à gaz par contre Ça ça fait chier Ted est toujours malade. Oh. Ted a faim, Ted est très fatigué. Ok Ted, euh, il peut plus bouger. Euh, sinon les autres, euh, ils sont juste malades. Euh, Ted, tu vas manger. Oh, par contre, il nous a mis bien en vrai, hein. On est bien là en bouffe et en boisson, les gars. Hein. On est bien de ouf. Mais par contre, on n'a pas de trousse de soins. Notre ville est encore bien contaminée si on sort maintenant pour y laisser la vie. Je pense qu'il faut renvoyer quelqu'un en expédition, hein. Le chat, on renvoie quelqu'un ou pas Merci Zapex pour tes 2 euros Oui, oui, oui, oui, oui Ok, on envoie quelqu'un, on envoie quelqu'un. On envoie qui Peut-être Timmy en vrai. Hein. Il, y a un il y a un traître dans notre bunker. What la plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que d'innocentes revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du... Qu'est-ce qui me parle là Mais on s'en fout les gars on, est... on doit survivre, on parle de vie ou de mort Timmy est soumis à la propagande soviétique. Mais qu'est-ce que je... Mais je comprends rien là Directement par l'ennemi, quelle honte devrions-nous bannir Timmy Pour sa tétrise et jeter ses bandes dessinées mais ils sont fous les gars, mais il faut rester soudé Oui, bannis-le Quoi Mais non Mais non les gars, mais attends attends. Devrions-nous bannir Timmy Ça veut dire qu'ils vont le virer Oui Et vous êtes fous wesh Il est en roue libre. Oh non, mais c'est même pas drôle. Et je rigole, mais... et vous cassez la tête. C'est pas drôle. Non, non. Et... Les gars, les gars. Timmy il reste avec nous. Et vous êtes fous. Vous. Oh. Non. Et envoie-le en expédition. Voilà. Voilà. Eh. Hey, en vrai, on est des génies. On le vire pas, mais on l'envoie en expédition. Et comme ça, s'il revient pas, et eh ben c'est pas grave. <rire> c'est horrible ce que je viens de dire. Nous avons été magnanimes et nous avons autorisé Timmy à rester malgré ses actions. Mais j'ai pas compris ce qu'il avait fait de mal Nous croyons à la puissance de réhabilitation Et aux secondes chances En plus on manque de papier toilette Et ces livres feront parfaitement l'affaire Bon bah voilà parfait Ted a faim Ted n'a pas l'air d'aller mieux Ted est encore fatigué Ted a besoin Wow Ted euh, Ted euh, frère il est vraiment pas bien hein. marie Jane a besoin de bouffe Ok je crois qu'ils ont faim Ils ont tous faim euh, On va tous leur donner à manger Et, euh, et je crois que c'est tout ah, Nantel, il a soif en plus, putain. Ok. Euh, C'est quoi, Timmy On va lui donner à boire aussi, puisqu'il part en expédition. Il faut quand même qu'il parte en étant en forme. On envoie Timmy. Timmy, mon pote, tu vas prendre... Tu vas prendre la hache. Tu vas prendre la hache, frérot. Et il faut que tu nous ramènes un kit de soins. C'est simple. Tu vas à la pharmacie et tu reviens. Voilà, il faut pas trois jours pour faire ça. Pharmacie et tu reviens. C'est simple. Curtis, merci pour tes 20 euros. Merci beaucoup. Pour Timmy, lol. Oh, oh C'est horrible. <rire> il y en a, il a dit. Il y en a, il a dit à la dead ça. Dolores est la cousine de Larry. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien faire s'il ne revient pas Ted a faim, mais il a encore faim, mes frères, il fait que bouffer Et en vrai, et attends, parce qu'en vrai... Oh, les plaies de Dolores se sont infectées, l'infection a fini par l'achever. Les gars, ils sont tous malades, Ted il a faim, vous savez qu'on va leur donner à manger, à boire, je, veux pas, je ne veux pas d'un nouveau mort dans le bunker, c'est pas possible. On a, prêté, on, on a prêté à jeter un œil dehors quand une bête poilue s'est jetée sur nous. C'était notre ami le chien Il est revenu et non une créature mutante qui voulait nous dévorer Heureusement que nous n'avons pas le cœur fragile Bon chien il a l'air d'avoir faim Est-ce qu'on lui donne à manger Attends on a combien à manger En vrai ça va on a de la bouffe En vrai on a plus de bouffe que de boissons Sachant que c'est les boissons qui partent le plus vite On peut se permettre de lui donner à manger C'est un petit chien il est tout mignon On lui donne à manger Moi j'ai pas l'esprit le, survivaliste <rire> Je suis trop gentil Non mais le petit chien quand même oh, c'est horrible, mais, eh, mais non mais là je sens qu'il y en a un deuxième qui va mourir bientôt En moins d'une heure le chien avait retrouvé son entrain Allez savoir ce qu'il y a dans cette soupe, mais bon dieu qu'elle est bonne On a décidé qu'il était temps de donner un nom à ce chien et on a choisi Pancake Moi je pense, moi je pense qu'ils auraient dû l'appeler Cacao Cacao c'est bien pour un nom de chien Donne à papate donne la papatte Pancake non mais, non mais en vrai c'est pas bien d'appeler Pancake, ils vont finir par le bouffer Pancake est resté un moment mais le lendemain il était parti On parie qu'il reviendra Mais j'espère mais par contre s'il revient juste pour prendre à bouffer Et qu'il se rebarre L'état de Ted n'a pas l'air de, de s'arranger il faut s'en occuper Ted est rassasié Ted est reposé Enfin Ted il va un peu mieux Bon il est encore malade mais il va un peu mieux Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane Mary Jane n'a plus soif ok Bon ils sont juste malades mais euh, je peux rien y faire en fait Merci le petit bateau pour tes 10 euros Tu préfères les chiens ou les chats je t'avoue, euh, je donne trop d'amour à Yuki, donc je prépare largement les chiens Ok, euh, bon, je vous donne rien les poteaux. Oh, il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses Et si on écoutait des messages radio Allez frère, l'armée là, il faut venir, ça fait 16 jours on est dans ce bunker les gars Oh, venez nous sauver Bon, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux morts, par contre, Tibi, il euh, n'y a pas de nouvelles hein. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Oh Bonne nouvelle pour Timmy qui est dehors. Ted est toujours malade. marie Jane est toujours malade. Ok. Euh... En regardant la carte de plus près, on a remarqué que quelqu'un avait dessiné des indications bizarres dans un des coins. Est-ce que ça peut nous mener à un trésor Pourquoi, pas ne... Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un vérifier Bon les gars... Ted, il est parti en expédition. Dolores, à la. Bah, voilà. Timmy, il est parti en expédition. Marie-Jane, c'est ton tour. Allez, Marie-Jane. Ramène-nous. Ramène-nous un kit de soins, s'il te plaît, putain. Oh, ça a toqué wesh. Oh, non, mais ça, Ted. Ted, il faut faire quelque chose, là. il faut que Artist y passe. C'est peut-être artiste. Hein. On a entendu toquer. Hein. C'est peut-être artiste. Hein. Ces indications étaient le fruit d'une imagination débordante. On a... Ou bien une mauvaise blague. On a perdu notre journée. Ah. Ted n'arrive pas de tousser. Ted a besoin d'eau, vite. Marie-Jane... Bon. Oh putain, ils ont, ils ont soif. Euh... Mais là, c'est la merde. Hein. Ils sont malades depuis trop longtemps. Par les temps qui courent, mieux vaut redoubler de vigilance quand quelqu'un frappe à la porte. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui a toqué. Je suis pas fou. Un homme est venu nous proposer... Jouer aux cartes Il veut qu'on mette deux boîtes de soupe en jeu On hésite est-ce bien raisonnable oh Non non non non non non non non non les gars Non mais Ici il, il, il fait ça le mec euh... Non mais là non Là on va se faire un naquet. Là les gars il faut pas tomber dans le panneau Si le mec il toque chez les gens Pour dire on joue aux cartes on parie deux boîtes de soupe C'est qu'il est sûr de lui c'est qu'il s'est entraîné Si joue Si si si Non mais les gars moi je tomberai pas dans ça ça s'appelle du casino Ça s'appelle du casino C'est trop dangereux On a quoi On a On a trois boîtes de soupe frère On peut pas se permettre S'il prend le risque On peut pas se permettre les gars Non Ça fera de l'action Mais C'est vrai que ça fera de l'action Oh allez allez les gars Allez oh, On va voir On va voir Allez c'est parti C'est parti Je tente et on va voir Allez dis-moi qu'on a gagné les soupes Dis-moi qu'on a Oh, il y a 5 soupes derrière. Les gars, vous êtes des génies. Oura, la chance nous a souri. On a remporté une partie de bataille. Magnifique, frère. Énervé, mais bon joueur. Le perdant a tenu sa promesse. Putain, mais wesh. Franchement, il n'y a aucun arnaqueur dans ce jeu. Les gens sont tous gentils. Après, c'est peut-être parce qu'on a mis en difficulté facile. <rire> Petit Amis, merci mon pour... t deux Merci, mon pote. Ted est toujours malade. Ted n'a plus soif. Ted a le ventre qui gargouille. Euh, donc ça veut dire qu'il a faim ça je suppose L'état de marie Jane ne s'est pas amélioré euh, Ted t'as le ventre qui garouille Tu vas manger un petit peu Putain mais Timmy mais c'est sûr il reviendra pas les gars Il serait déjà revenu Là Ça fait combien de temps qu'il est parti Timmy Ça fait une semaine Depuis notre arrivée dans l'abri antiatomique, On se demande pourquoi il y a une autre porte Quoi Il y a une autre porte dans l'abri À quoi est-ce qu'elle sert Où peut-elle bien mener Il est temps d'aller voir ça Bon, bah on va aller voir, frère. Si ça se trouve, il y a un truc de fou. Si ça se trouve, il y a la liberté. Timmy est dead, vous pensez Oh Timmy Il est de retour, les gars Il est de retour Toujours croire en Timmy Oh, Timmy, le crack Le craquito, le crack Oh Oh, il a ramené plein de soupe Mais non mais, à, non, mais là, le problème, c'est qu'à manger, c'est bien, on a à manger. Mais on n'a pas de kit de soins. Oh, Timmy, il a encore en vie, les gars, je suis trop content. On a inspecté la pièce de fond en courbe, mais rien mais rien trouvé. Quelle perte de temps. Bon, bon c'est pas grave. Au moins, ça fait euh, les gars, ça fait 20 jours que vous êtes dans un bunker, euh, vous explorez une nouvelle pièce, c'est quand même stylé. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous. Oh, je suis trop content. Nous avons trouvé un dépôt intact, rempli de ressources, et même de nourriture haute que de la soupe de tomates. C'est une véritable aubaine. Oh là, attends, mais non mais là j'ai la flemme de lire tout ça. Hein. Héros qu'est-ce qui.. Astro-citoyen, serait-ce une tentative d'infiltration Je comprends rien. Extraterrestre, mais qu'est-ce que. Allez. Oh non, on a perdu la hache Attends, mais il a juste trouvé deux soupes Timmy, par une semaine, il ramène deux soupes. Mais il se fout de ma gueule Mais gros, je vais aller je vais à l'épicerie du coin, il y en a pour 5 minutes mais Non frère Timmy Timmy n'arrête pas de trembler, il lui faut une couverture. Timmy est affamé. Le pire, c'est que les deux soupes, il va les rebouffer, putain. Ted n'a plus faim, bon. Attends, euh, est-ce qu'elle a soif, marie Maridienne, marie jane non. Timmy. Ted, il a besoin de rien. marie jane besoin de rien. Et Timmy, il a juste faim. Non, mais les gars, là. Non, mais on a à manger, c'est cool. Tu quoi, on va faire manger tout le monde, histoire que. On n'a pas de kit de soins, mais on les fait bouffer pour les rassasier. Mais euh, là en termes de boisson et de, et, de, et de soins on est dans la merde hein. Après maintenant on peut sortir sans masque à gaz ils ont dit ça ne risque rien Donc les gars moi je propose on repart en expédition Il nous faut des kits de soins Il nous faut des kits de soins Ou je sais pas il faut que quelqu'un revienne avec un militaire et comme ça ils nous sauvent tous j'en sais rien On repart en expédition L'armée a repris ses diffusions Oh ils disent que la première étape est de localiser d'éventuels survivants. Pour ce faire, ils nous demandent d'utiliser une lampe-torche pour signaler notre présence à leur avion. Mais voilà Mais attendez, on est sauvés, non Ok, qu'est-ce qui s'est passé Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe-torche s'étienne toute seule. Oh non C'est une blague on a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir. Oh, C'est une blague. On pense bien que le pilote nous a vus. Oh Ah ouais Oh les gars, j'espère. Hein. On reste à l'affût. Ted n'a pas l'air d'aller mieux. Ted, ok, Ted il a soif. marie a la soif. Et euh, Timmy, il a faim et soif. Euh, ok, buvez tous. Timmy, tu manges. Et euh, du coup, on envoie qui en expédition les gars On envoie Ted ou marie En vrai Ted il a l'air d'aller un peu mieux hein. Ted, Ted, on renvoie Ted On renvoie Ted les gars On renvoie Ted, du coup on lui donne à manger On lui donne à manger Allez Ted tu vas partir, est-ce qu'on peut en envoyer deux Non on peut pas euh, Ted tu vas partir, mais il a plus rien frère En vrai avec une carte Carte ou lampe torche S'il part avec une carte, il va savoir Où aller chercher les trucs qu'on a besoin Carte ou lampe torche je pense que carte c'est une bonne idée Patricia merci beaucoup pour tes 5 euros Merci infiniment Patricia Merci Brian Merci mon gars Patricia merci encore Merci Xeo. Carte, carte, carte, carte Voilà on va lui envoyer oh, Ok parfait On l'envoie avec la carte Hop c'est parti Putain les gars il est déjà 19h30 Ça passe trop vite Sachez que moi, il faut que je coupe le live vers 19h50, ouais, 19h45, 19h50, donc, je... oh putain, mais attends, mais Marie-Jean elle est dans la merde, là, <rire> frère, frère c'est même plus une touffe qu'elle a, c'est trop, oh, putain, mais euh, on peut pas débarrasser le corps de Dolores, là, parce que ça fait un peu, euh, ça fait un peu bizarre, ok, euh, alors, qu'est-ce que ça donne elle est sortie de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour, j'espère. marie jeanne est toujours malade, elle a plus soif. Timmy, putain mais Timmy, il est venu avec de la bouffe et il est en train de tout bouffer. Euh, attends mais là ça va être l'anarchie dans le, dans le bunker, il n'y a plus de parents Il n'y a plus que marie jeanne et Timmy Ok. Bon, bon on va bien voir hein. Aujourd'hui Pancake est revenu mais non Pancake Il semblait très agité Il voulait vraiment que l'on sorte autour du pâté de maison Ça semble risqué mais Pancake a pu flairer quelque chose Mais si ça se trouve il, a... Si ça se trouve, il a vu euh... Il a vu des, des militaires ou quoi Quels équipements devrions-nous emporter Oh non j'ai rien Oh non j'ai rien On va pas pouvoir y aller Oh non je suis sûr il allait nous donner des trucs de fou Attendez les prochaines instructions des survivants Attendez les prochaines instructions de l'armée Oh c'est chier J'aurais dû garder la carte Bah ouais bah du coup je suppose qu'ils sont pas partis on a décidé de ne pas participer à cette expédition. Oh là, là là là là là là Mais on va jamais sortir de ce bunker, putain. Espérons que Pancake comprendra. Il a l'air étonnamment intelligent pour un chien. La radioactivité donnerait-elle vraiment des super pouvoirs <rire> eh, oh, oh, le jeu, oh, tu baisses d'un ton. Les chiens, c'est intelligent, frère. Parle bien. Parle bien. Si on ne soigne pas Mary Jane, qui sait ce qui se passera Mais ouais, mais... En vrai, ça va. Ils disent ça depuis... Euh, ça fait 20 jours qu'ils disent ça. Donc, je pense que... Enfin, après, vu l'état de Dolores, euh, il peut se passer quelque chose. Nicole, merci pour tes euro. Merci Nélix. Si on ne traite pas Timmy maintenant, son état va empirer. Timmy a besoin de se reposer. Timmy n'a plus faim. Ok. Bah, ils ont plus faim, ni plus soif. Je vais quand même leur donner à manger. En vrai, on peut se permettre. On a 5 cinq, euh, cinq trucs de bouffe. Par contre, on va bientôt manquer d'eau. Hein. Aujourd'hui, une jeune femme vêtue de blanc est venue frapper à notre porte. Elle nous a raconté que son frère jumeau avait disparu, qu'il était sûrement prisonnier dans un camp de pillards. Oh, oh, Wesh. Il a essayé de vaincre leur chef et elle craint que quelque chose ne lui soit arrivé. Elle pense qu'on est digne de confiance et on peut l'aider à retrouver son jumeau. Si on accepte de l'aider, on pourrait tisser des liens d'amitié. Euh... Là, les gars, j'ai besoin de vous pour prendre une décision. Là, je sais pas, frère. On n'a plus rien. On n'a plus d'armes. On n'a rien. On n'a pas d'armes. Et euh, Timmy et Mary Jane, les deux, ils sont pas en forme. Merci Matt pour tes 10 euros. Continue comme ça, t'es super. C'est toi qui es super, Matt. Non, c'est un piège. Timmy à l'assaut. Mais Timmy, il est fatigué. Chacun ses problèmes, wesh. Hey, j'avoue hey, j'avoue, les gars le début de l'aventure Je voulais bien aider hein. Mais là t'as vu comment c'est la merde Chacun sa merde Non justement c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir je, je viens de capter tout à l'heure J'ai aidé quelqu'un il m'a donné quelque chose en retour Et là et c'est comme ça C'est comme ça qu'on qu qu perd Les gars c'est comme ça qu'on perd à ce jeu C'est en se disant non c'est la merde je pense qu'à ma gueule Sauf que non si je pense aux autres Ils me le rendent comme il se doit euh, Marie-Jane marie Jane Va retrouver son jumeau marie jane Allez là Oh putain Je sens que j'aurais pas eu. Oh En vrai, elle est toujours là. Hein. Bon après il a rien qui a bougé dans le bunker, donc.. Euh... La jeune femme a rassemblé un groupe d'amis et ensemble ils ont lancé l'assaut. La mission était un franc succès, on a facilement retrouvé son jumeau. Bah voilà Il était accroché à une antenne vers la barrière. Il a perdu une main dans son duel contre le chef. Wow. Le groupe s'est rapidement occupé de sa plaie. Il devrait s'en sortir. Putain Donnez-moi des kits de soins Ils ont des kits de soins Les jumeaux nous ont remercié mille fois et nous ont assuré qu'ils nous recontacteront prochainement. Vous voyez les gars, je vous avais dit Je vous avais dit Il faut aider les gens et ils nous aideront en retour. C'est magnifique. Si, si on ne soigne pas marie jane qui sait ce qui se passera La désitra... Ok, elle a la soif. Euh, Timmy a la soif aussi. Ok, les deux ils ont soif. Hop, putain les gars on a, oh j'ai même plus de bouteilles d'eau hein. Arnox, merci pour tes 5 euros Rastabolo, merci pour tes 10 euros Sache que je te suis depuis quasiment le début Et tu es une personne en or et continue comme tu es Change pas Et ben merci beaucoup frérot Merci infiniment Depuis le début, eh mec le début maintenant ça fait euh, 5 ans hein. Maizen, merci pour tes 1 euro Merci Fulbert, 6 mois de sub, merci beaucoup Bienvenue, merci pour la joie de vivre Que tu nous transmets, c'est toi le boss euh, jour 24 Attends, On est déjà au jour 24 Ouvrez au nom de la liberté C'est ce qu'on a entendu ce matin On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté Est-ce qu'on leur ouvre Euh Attendez parce que ouvrez au nom de la liberté Ça veut peut-être aussi dire que c'est des militaires non Merci Mathéo pour tes 2 euros Sauf qu'à la fois si on leur ouvre Et qu'ils nous pillent Oui on ouvre Non là je pense que là non Là les gars je pense que Je pense que c'est pas une bonne idée Ouvre c'est sûrement des militaires Putain mais vous me dites tous oui Non c'est les méchants <rire> C'est trop mignon le message C'est les méchants je pense que là, ce choix, il est, il est crucial, il est décisif. Merci, Renox, pour tes 2 euros. Ok, j'ouvre. En vrai, vous me dites tous d'ouvrir. Vous me dites tous d'ouvrir, j'ouvre. Après, attendez, en vrai, il n'y a pas longtemps, les militaires, ils ont vu notre lampe torche. Hein. Peut-être que... Oh putain! Oh! <rire> Timmy voit plus clair. Timmy voit tout orange là. Mais gros, c'est quoi cette touffe? C'est une blague? En tout cas, on va bien. Moi, je retiens une chose: on va bien, les gars. On va bien. Oh! Attends, on a, on a une arme. On a un fusil, frère. Quoi? Oh! Un groupe d'adolescents armés Probablement des lycéens se tenait devant notre porte Bah en plus parfait là il n'y avait pas de parents Ils étaient entre lycéens en général ils s'entendent bien Contrairement à ce qu'on pensait ils ont été très gentils Ils nous ont demandé si on avait vu des communistes dans les parages On n'a pas pu les aider quand ils ont vu Qu'on n'était pas armés Ils nous ont gentiment offert un de leurs fusils Mais wesh mais qui fait ça Mais attends mais euh je comprends. En fait le mode facile je crois il est vraiment facile hein. Parce que normalement en temps de survie euh, Jamais tu donnes ton fusil à quelqu'un que tu connais pas hein. Euh, on leur a ensuite demandé qui ils étaient Et ils nous ont répondu les Wolverines <rire> Je suis mort Nous on est les Avengers frère Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane Mary Jane n'a plus soif Y a pas de médicaments frérot On est dans un monde où il y a zéro médicament Je comprends pas Timmy n'a plus soif Timmy est épuisé Timmy ça fait, euh, ça fait 20 jours il est épuisé frérot Il était épuisé avant même que, que qu L'explosion nucléaire Ok euh, Bon ben, je vais leur donner quand même un peu à manger En vrai, vous avez trouvé un fusil, bravo les gars Vous méritez euh, Par contre, il est où Ted Vous pensez qu'il va revenir un jour Ted Etan, merci pour tes 5 euros On était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte Un groupe de réfugiés En piteux état, ils voulaient savoir si on avait De la nourriture, de l'eau ou quelques bandages En vrai les gars On peut se permettre de leur donner un peu de nourriture On sait jamais, peut-être ils peuvent nous donner Un truc en retour, on sait pas Venez on les aide Jour 26 Putain toujours pas de nouvelles de TED Ces gens ont du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance Ils ont pleuré de joie Oh là là comment c'est beau Ils nous ont pris dans leurs bras et nous ont souhaité bonne chance pour la suite Ça fait du bien d'aider son prochain Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville Pourvu qu'ils s'en sortent Ok bon bon, on a juste parlé d'une boîte de soupe mais En vrai c'est pas grave on a aidé des gens les gars euh... Bah ils sont juste souffrants mais je peux rien faire les gars Avant que tout le monde ne devienne un désert nucléaire Nous étions amis avec tous les résidents de la ville Parmi eux figurait le vieux Jim Qui claudiquait souvent jusqu'à notre rue pour nous lever son chapeau miteux <rire> Son chapeau miteux C'est GMK en fait Jim Son chapeau miteux Putain il est aberrant Lorsque nous, lorsque, lorsque nous avons demandé à lui rendre visite Il nous a donné l'adresse d'un square Quel plaisantin Eh frère j'ai rien compris je je, j'ai je, je, rien compris Lorsqu'on a demandé à lui rendre visite Il nous a donné l'adresse la, la, d'un square Il semblerait que Jim ait survécu à la catastrophe Il frappe désormais à notre porte Et veut nous rendre un caillou Veut nous vendre un caillou Non mais il est miteux Les gars Jim il est miteux Il faut pas Venez on lui ouvre pas Jim il est miteux Accepte Gros, il veut nous vendre un caillou. Euh, frère, son caillou miteux, j'en veux pas. J'en veux pas, il est miteux. C'est mort. Jour 27. Allez, dis-moi qu'il y a Ted. Eh hey, les gars, mais on va plus avoir de mmh. nouvelles de Ted. Par contre, là, Timmy, euh, comment il est blanc, sa mère. Ça sent pas bon, hein. Il faut être très prudent avec le porte-à-porte. -porte. Ces gens-là veulent toujours vous vendre de la camelote. Y a-t-il des médicaments Il nous reste un peu d'eau. marie jeanne a. Ok, marie jeanne a la soif et Timmy a la soif aussi. Euh... Les gars Ted, t'es où Quel vacarme Et nous qui pensions avoir la paix ici. Quelque chose fait du bruit depuis l'aube et nous empêche de dormir. Mais hé, frère, dehors, c'est la zizanie. Y a des mecs qui toquent à notre porte tous les jours. On dirait que ça vient d'en dessous. Ah, en dessous et comme par hasard, on vient de trouver une bouche d'évacuation pour aller voir ce qui se trame en bas. Oh, attends, mais j'ai envie d'aller voir, frère. On va voir... Non, on va voir mille fois. C'est peut-être dangereux, quand... Oh là. Ok. Oh on a un kit Un kit On a un kit Mes frérots, Et dire qu'on pouvait aller dans le sous-sol depuis le début notre maison était construite sur un véritable trésor. Il y avait des pilules, des bouteilles et un tas d'objets. Non mais wesh. Et un kit médical pour nous, un. En revanche, on ne sait toujours pas d'où venaient tous ces bruits. Je m'en fous frère. Oh par contre, les. Oh non les gars c'est horrible. Oh, il faut faire un choix. Oh, on soigne une fille, les gars. Oh non, c'est horrible. On soit une Chimie ou Marie-Jane Oh non c'est horrible Sauf Timut Après j'avoue t'as vu Timmy Timmy tu vois il est dans mon cœur gros Je le connaissais avant Timmy Merci Ben7 pour tes 5 euros Merci mon pote En vrai frère Timmy t'as vu Désolé Marie-Jane, hein, mais en plus Tibi, t'as vu, il est parti en expédition plusieurs fois et tout, euh, il, il s'est donné, il s'est donné, Marie-Jane, c'est pas contre toi, mais Marie-Jane, elle souffre, attendez, venez, on... non, je m'en fous, je vais même pas lire, je le donne à Timmy, frère, Marie-Jane, t'auras de la soupe <rire> Désolé Marie-Jane, non mais les gars, faut faire un choix, faut faire un choix, un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui, <rire> bon super, nous a rendu visite Il nous a fait une offre Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac Et tout ce qu'il contient On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur Oh là, coeur Et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac Ça veut peut-être dire qu'il y a des trucs bien Mais qu'il a faim hein. En vrai on a combien de nourriture En vrai les gars on a tellement plus d'eau Go lui donner de la nourriture On sait jamais frère Imagine il y a un deuxième kit Alors là ça serait beau mais c'est quand Fin Oh E euh. oh. Comment ça, fin Mais pourquoi j'ai un chat Frère, il m'a donné un chat, le marchand Mais... <rire> Attends, mais c'est une blague Comment ça, fin Fin À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Mais wesh, il nous a donné un chat Terrifiés, nous nous sommes collés au mur La bête qui est parvenue à s'échapper N'est en fait qu'un chat domestique Mais attends mais trop d'art Le félin nous a gratifié d'un regard menaçant Puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette Il est écrit Charikov sur son collier C'est peut-être son nom Attends mais pour... pourquoi c'est la fin là on est... on est toujours bloqué je comprends pas Il y a bien longtemps que Ted est parti Il aurait déjà dû être de retour Il ne reviendra pas oh Les gars on a officiellement perdu Ted Y a-t-il des médicaments pour Mary Jane Timmy est guéri, let's go Eh ben en vrai Pas facile de résister à, à l'apocalypse, on vous le garantit. On a passé 29 jours dans l'abri. Jour 1, on est tous sauvés. Jour 4. Je comprends pas là. Pourquoi c'est fini Jour 29, Ted n'est pas rentré. Ah mais comme Ted il est mort, j'ai perdu Si les parents meurent c'est fini Si les deux parents meurent c'est la fin Quoi Mais pourquoi frère Vous n'avez pas survécu QUOI Mais j'avais un chat frère <rire> ça, ça a aucun sens ce que je viens de dire J'ai quand même dit j'avais un chat <rire> C'est pas, pas parce que j'ai un chat que je survis mais Mais quoi Mais j'ai trop le seum Mais j'ai trop le seum, fallait pas envoyer Ted à l'aventure Mais vous êtes sérieux à me dire Fallait pas envoyer Ted Quand je vous ai demandé on en envoie qui vous m'avez tous dit Ted Mais vous vous foutez de ma gueule Mais pourquoi Ted il est mort aussi <rire> En mode c'est de sa faute Oh non On a perdu Parce qu'il n'y a plus de parents Si Ted meurt tu perds En fait c'est peut-être parce que j'avais pris Ted comme personnage principal aussi De bah, toute façon j'aurais choisi Dolores les gars j'aurais perdu en, en 5 secondes euh, d'accord Et eh ben, eh ben les frérots Et euh, eh ben les frérots nous on va se laisser là parce qu'après il y a Donc on n'aura pas le temps de refaire une game je vais pas vous mytho Mais attendez mais je suis dégoûté je suis dégoûté. On était, en vrai, on était bien parti, On était quasiment jour 30. L'armée, allait bientôt arriver. Euh, on avait un petit peu d'eau. On avait encore un peu de bouffe. On avait un chat. Euh, en fait, c'est juste parce que Ted, il est mort. En plus, on avait soigné Timmy et tout, putain. Je suis dégoûté. La pire fin MDR. Mais gros, j'avais encore des survivants. C'est juste qu'il n'y avait plus les parents. Je suis dégoûté. Merci Romain pour tes 5 euros. Merci Rasta. Bon, et eh ben. Les frérots, malheureusement, euh, c'est comme ça que. Ton PQ. <rire> tu casses les couilles, toi. <rire> tu casses les couilles. Les frérots, j'ai du PQ. On est ensemble, c'est carré. Merci Elsa pour le PQ. Euh, non, mais. Malheureusement, on termine l'aventure sur une des pires fins. Je suis un peu dégoûté. Et euh, eh ben en vrai les gars vous savez quoi On prendra revanche en vrai moi j'ai kiffé le jeu J'ai kiffé le jeu, est-ce que vous avez kiffé Le, le, le jeu, le chat Coucou Elsa, Elsa Le retour de Elsa <rire> Ils sont trop contents, t'es de retour Non <rire> en fait vous savez pas mais pas depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure Elsa elle est, elle est dans le canapé hein. <rire> Dis coucou Elsa de ma part Et voilà, bah ben voilà maintenant y il en a que pour Elsa Super, euh, merci Stélina euh... C'est quoi le nom du jeu, c'est 60 secondes Merci Rasta pour tes 5 euros Ouais de fou Il est trop bien le jeu On est d'accord le jeu il est d'art hein Et bah en vrai les gars euh, C'était une première approche du jeu On a tenté le mode facile On n'a même pas réussi au mode facile Mais au moins on sait euh, Comment ça se passe le jeu etc Je pense qu'on fera euh, un futur live On fera un, un futur live bientôt Où on retentera Cette fois ci de gagner et de survivre Et peut être en mode, -être en mode normal en mode moyen parce que là là j'avoue que j bon même si Dolores et Ted sont quand même morts ça m'avait l'air même si j'ai perdu ça m'avait l'air un petit peu facile dans le sens où à chaque fois que je faisais un truc ça se passait bien alors que dans la vie les gars il n'y a pas tout qui se passe bien on va pas se mentir donc euh, ouais ouais ouais ouais on prendra notre revanche on prendra notre revanche bientôt j'avoue je suis dégoûté d'avoir perdu mais bon tant pis Tant pis, tant pis. Bref, les frérots, merci d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez kiffé. C'est enfin le retour de ma chaîne YouTube. Je suis trop heureux. Euh, Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Tchao l'équipe, vous êtes les meilleurs. Moi, bisous le chat. Bisous, bisous. Qui va regarder Colanta là, le chat Allez, les jaunes. Faut que les jaunes y gagnent. Merci Rasta. Rasta, merci pour tes 5 euros. Merci, mon gars. Bisous, le chat.